Bon, de toute façon en, en, en trois mots, hein, pour le présenter et le remercier surtout, hein, surtout dans ce contexte compliqué de distanciel, c'est vrai que ce n'est pas très agréable, d'autant plus pour, pour présenter des outils un peu informatiques, c'est vrai que ce n'est pas très, très, très pratique. Et donc merci à Christophe de, de venir nous présenter un peu les solutions qu'il qu développe dans le cadre de son entreprise de Calisio. Alors juste pour la petite histoire, c'est Laurent, Laurent Burnell qui, qui, qui nous a mis en relation parce que Christophe et Laurence connaissent depuis, depuis longtemps. Et il se trouve que Christophe donc développe pas mal de solutions géomatiques embarquées. Alors, enfin, embarquées, c'est le point en tout cas qui nous, qui nous reliait. Et pour en avoir discuté avec lui cet été, là, on s'est dit que ce serait intéressant qu'il vienne nous présenter un peu le panel de, de choses qu'il développe. En sachant que nous, nous, on reste quand même intéressé de, de, de travailler avec... Euh, Ce n'est pas parce qu'ils sont des méchants du privé qu'on qu peut qu'il faut s'interdire de travailler avec eux. En fait. Donc voilà, Donc merci Christophe, et tu peux, tu, peux, tu peux commencer. Merci merci à toi Wilfried, et, euh, et merci à l'INRA, donc, de, de, de me... Aline Ray, pardon, parce que ça, ça, ça a changé depuis, depuis le temps que je connaissais. Euh, donc globalement, euh, je vais vous présenter les solutions qu'on développe à Calizio et euh, pour introduire euh, en, quelques, en quelques mots euh, la société Calizio. Alors la société Calizio, elle est créée depuis septembre 2017 et le siège social est situé à Castelnaudari dans l'Aude et il est fondé par trois personnes. Donc, Nous sommes trois aujourd'hui dans la société, donc le clostre qui est mon avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années, on va dire, moi-même et Ratan Data, qui est un ami de pareil de longues années que j'ai rencontré en Inde et aujourd'hui qui est un investisseur dans la société. Alors, euh, que dire sur Calisio ben, C'est une histoire plutôt d'homme, d'humain en fait. Et euh, avec Luc, on a décidé de, de changer de vie et de changer et de. de de nous sortir de notre quotidien, qui était de travailler dans des grands groupes, dans des grandes sociétés, pour créer notre société et revenir dans, dans les problématiques qui nous concernent, qui ou nous, qui, nous, qui nous motivent, qui sont le développement d'applications géospatiales, plutôt dans le cloud, sur des applications mobiles, et aussi de revenir dans le monde de l'open source, du logiciel libre, chose que nos anciennes sociétés ne comprenaient pas vraiment. C'était aussi l'occasion de travailler chez nous, d'adapter aussi un, un autre modèle en fait, de travail, hein, qui était euh, l'usage du numérique dans des territoires un peu, un peu défavorisés, puisque Luc, donc lui, il est à Casteldari, moi-même je suis euh, en Ariège pas très loin des puits de Pamiers. Et l'idée c'était de, aussi de démontrer qu'il euh, il était possible de travailler en fait autrement, loin des métropoles et euh, de favoriser finalement un cadre de vie pour travailler efficacement et proposer des solutions aussi innovantes et durables. Donc on a travaillé pendant de certaines années dans tout ce qui était application géospatiale, depuis des sociétés de services jusqu'à des grands groupes et aujourd'hui l'idée c'est plutôt de proposer des solutions libres et tout en partenariat avec nos clients et d'en faire plutôt des partenaires. C'est véritablement là l'objectif de notre, de notre société. Alors notre offre. Notre offre, nous proposons des applications qui sont clés en main aujourd'hui, donc prêtes à, à l'usage, rapidement opérationnelles et sans maintenance. C'est nous qui gérons la maintenance et ça on verra. C'est par exemple des, utilisations, des applications qui sont utilisées par les, euh, les S10, donc les sapeurs-pompiers, euh, aujourd'hui dans le Lot-et-Garonne, dans le Gers. On fait également du support en développement ou des sociétés qui vous désireraient utiliser nos briques technologiques. On va les accompagner, on va les former, ou on peut les accompagner aussi en développement dans un projet pour utiliser ces briques. Et l'idée, forcément, c'est de faire de l'innovation ouverte. Alors, je ne sais pas si ça parle aujourd'hui à tout le monde qu'est-ce que c'est que l'innovation ouverte, mais c'est de participer à des développements entre différentes sociétés, différentes organisations, où chacun peut travailler sur ces, avec sur des sujets en lien avec leur expertise et toujours de façon la plus innovante pour développer des briques technologiques ou améliorer en fait son expertise. Donc aujourd'hui on gère, on a plus de 50 projets pour ceux à qui ça parle sur GitHub. En fait. C'est une plateforme de, où on peut déposer créer des projets libres. On gère pour nos partenaires, nos clients plus de 30 serveurs aujourd'hui dans le cloud, que ce soit chez Amazon, chez OVH ou chez Scaleway. On traite de la donnée libre, donc on, a, on manipule à peu près plus de 7 Tera par mois et on gère à peu près plus de 10 millions de requêtes aujourd'hui sur nos serveurs. Voilà. Nos solutions, elles s'articulent donc sur plusieurs briques technologiques, Je vais éviter d'essayer de vous noyer dans les termes, mais globalement ce qu'il faut comprendre c'est qu'on repose sur des portails d'open data, donc on va pouvoir aller chercher de la donnée, ce sont des sources qui sont multiples, des sources qui sont variées, ça peut être de l'image, au hein, géoportail, de l'imagerie satellite, ça peut être des données météo, des prévisions météo sur le portail Météo France ou de la NOAA. ça peut être des données d'observation d'eau, par exemple sur le portail EBO, qui est géré par le BRGM, ça va être des données sur le risque porté sur le portail JURISQUE et ainsi de suite, des données télérées, des mesures radioactives par l'IRSN, tout un ensemble de données, en fait, où on est capable d'aller récupérer de la donnée via un outil qui s'appelle le crawler. C'est une espèce de TL. Alors pour ceux que ça parle, pour ceux qui ne savent pas le terme, c'est Extract, Transform, Load. C'est une technologie qui nous permet de faire des requêtes ou de récupérer de la donnée sur un portail, de la transformer et de la mettre en forme dans une base de données chez nous ou dans un dépôt de données chez nous. Wecast qui spécifie ou qui spécialise plutôt le crawler. À des fins pour gérer des données météorologiques. Donc aujourd'hui, on est capable de se connecter chez Météo France ou la NOAA et de récupérer toutes les prévisions météo des différents modèles, donc <coughs> GFS pour la NOAA ou encore à Rome, Arpège pour Météo France. Ensuite, on a une solution qui s'appelle Cargo donc qui permet de déployer sur une infrastructure une infrastructure IT, hein, donc plutôt dans le cloud aujourd'hui, de déployer un ensemble de services cartographiques donc ce sont aussi des solutions open source comme GeoServer MapServer, PostGIS, MongoDB, tout un ensemble d'outils en fait déjà sur étagère mais libre plus les différents jobs qu'on va générer avec le crawler Owecast. et on va mettre à disposition tout un ensemble de de conteneurs, de services en fait sur nos plateformes. Donc Cargo nous permet globalement de créer ce qu'on appelle une plateforme géospatiale qui offre un ensemble de services. Cano, lui, c'est plus le visuel qui va nous permettre de visualiser l'ensemble des données géospatiales qui sont exposées par une plateforme Cargo. Enfin, Act and Map, c'est l'application clé en main que nous proposons aujourd'hui en mode SaaS, Software as a Service, sur lequel ce qui fonctionne sous forme d'abonnement et qui permet aujourd'hui de gérer en fait, des équipes et d'interagir avec des équipes sur le terrain. Ces applications aujourd'hui sont plutôt utilisées par les sapeurs-pompiers. Donc, un peu plus dans le détail, sans aller trop dans le détail justement. Crawler, c'est notre TL qui permet de transformer, de charger de la donnée, de la transformer et de la mettre en place dans des bases de données ou des systèmes de stockage comme des optiques storage ou autres. Wakecast qui spécialise Crawler. Cargo, la solution de déploiement comme on a vu. Et ce qu'on pas, ce que je n'ai pas montré dans le slide précédent, c'est aussi on a tout un kit de développement d'applications web et mobiles qui est le cas des cas sur lequel nous avons basé le développement de nos solutions Cano et ActenMap. Je vais aller un peu plus dans le détail sur Cano. Alors, comme j'ai dit au début, le fait d'être en Ariège, il y a aussi des inconvénients. C'est que les, les, les, les, le débit n'était pas, pas, pas monstrueux et donc j'ai préféré aujourd'hui vous montrer des, des vidéos plutôt que de faire une démonstration en temps réel. On le verra au cours des discussions si vous vous voulez voir une démonstration en temps réel. Mais Cano, globalement, c'est un visuel qui permet d'exploiter de toutes les données qui sont exposées, euh, comme on l'a vu, par les services géospatiaux de, de la plateforme Cargo. Et donc, qui permet de visualiser des données temps réel est statique et aussi est en réel. Bon, plutôt que de, de, de citer toutes les, les fonctionnalités, je préfère qu'on bascule en fait les différentes vidéos et qu'on visualise les différentes vidéos. Quand elles voudront bien charger alors la première vidéo, c'est une vidéo qui illustre alors des services météo, des prévisions météo. Là, c'est le cas de la tempête Alex qui était il n'y a, a pas si longtemps. Et on s'aperçoit donc en jouant avec une barre temporelle qu'on peut aller visualiser et voir les prévisions météo dans le temps. Et aussi, on a la possibilité, là, tel que c'est illustré, de cliquer sur un point précis et d'avoir les prévisions météo à ce point précis donc en prévision météo aujourd'hui on a par exemple les températures la direction du vent, la vitesse du vent euh, les rafales, alors là ce sont les rafales qui sont affichées et donc on va pouvoir jouer dans le temps quelles seront les prévisions donc parmi ces prévisions, hein, comme je le disais tout à l'heure, on a différents modèles hein, qui sont Arpège, aurorums ou GFS donc là ce sont les précipitations la seconde vidéo <rire> j'ai basculé La seconde vidéo, elle illustre les inondations qu'il y a eu dans le Gard il y a, il y a quelques temps. Donc, c'est un outil qui permet de visualiser. Donc, Cano est un outil qui permet de visualiser dans le futur les prévisions, mais qui permet aussi de visualiser dans le passé qu'est-ce qui s'est passé. Et là, on exploite plusieurs réseaux de mesures hein, qui sont démontrés. Donc, on a aujourd'hui des, des images radar, précipitations radar des pluies. On a des tronçons de rivières qui vont s'afficher en jaune ou en vert. Ce sont les, euh, <coughs> les prévisions vigicrues sur ces zones-là. Et en haut, on a un débit. On a des observations sur le, les débits d'eau et les hauteurs d'eau en temps réel, à peu près à 15 minutes de près, qui sont fournies par le réseau EBO. Dans ce cadre-là, on illustre finalement l'utilisation de canaux pour observer ou comprendre une situation qui s'est passée et mettre en évidence la troisième vidéo qui va se lancer d'ici peu c'est une utilisation plutôt classique SIG donc là on visualise on travaille avec le, le CG, le conseil départemental de la Haute-Garonne qui ont 60 000 arbres sur le territoire et là on permet de visualiser les 60 000 arbres sur le territoire de zoomer d'avoir des informations sur ces arbres et éventuellement de pouvoir éditer ensuite ces données. Alors on n'est pas dans une fonctionnalité très très avancée tel un SIG, mais en tout cas l'idée c'est de pouvoir permettre à des utilisateurs sur le terrain de pouvoir modifier, de pouvoir éditer une couche de données, et de pouvoir mettre à jour les données en temps réel. Et là c'est un formulaire qui, serait, qui est généré automatiquement pour, pour de la saisie sur le terrain. Ça, ce sont des fonctionnalités simples d'édition de, de données. On peut styliser aussi les données. Une autre fonctionnalité avancée de canaux, c'est sur la donnée de gestion des données vectorielles aussi. C'est la possibilité de visualiser des tables attributaires hein, de façon classique. Donc là, il y a 60 000 enregistrements qui sont, qui, sont, qui sont visualisés. Donc toujours pareil, les arbres. On peut avoir les conditions météo sur cet arbre-là à venir. On peut aussi également créer des graphiques. On en va fait, définir des propriétés. Donc là on va classer en, en fonction du pôle arbre, le conseil départemental est divisé en pôles donc on a le nombre d'arbres gérés pour chacun des pôles avec des vues différentes, graphiques différentes. Donc ça ce sont des fonctionnalités avancées qui sont proposées automatiquement par, par l'outil canot. Et Anno intègre aussi une fonctionnalité euh, qu'on nous avait demandé, certaines communes nous avaient posé la question de savoir s'il était possible de faire euh, une solution un peu comme Google Street View, mais de pouvoir se le mettre à jour régulièrement. Donc il existe une plateforme qui s'appelle Mapillary, pour ceux qui connaissent, où on peut passer en vélo, en voiture, avec euh, tout type de véhicule, prendre ses photos, elles sont géolocalisées, on les, on les envoie ensuite sur la plateforme et ensuite on peut les visualiser. L'avantage c'est que tous les traitements, le floutage des, des, des visages ou des plaques d'immatriculation de voitures, sont faits automatiquement par la, la plateforme. Et nous on a permis d'intégrer en fait, les résultats visuels de la plateforme dans le canon. Donc vous pouvez vous balader de façon, de façon corrélée entre la cartographie et votre cartographie et, et ce que vous avez capturé. Enfin, un dernier exemple de, de canaux, c'est la visualisation 3D. Là, c'est un exemple qui a été utilisé. Euh, on a participé à la remontée des données sur la COVID. Et là, c'est un exemple de, de l'évolution en fait, du nombre de, de patients, de, de, de personnes infectées. En fait, c'était lors de la première vague hein, dans le temps. Et du coup, on s'est amusé à visualiser ça, une nouvelle forme de visualisation en 3D pour démontrer l'utilisation de la 3D. Donc il faut comprendre qu'un est un outil qui permet un outil de visualisation avancée, à la fois 2D, à la fois 3D, qui permet de visualiser des données massives et aussi de visualiser ces données dans le temps. Donc aujourd'hui le produit il est, il est libre, on peut le faire évoluer. On envisage par exemple de pouvoir traiter des données qui seraient prises par des drones ou encore de rajouter des fonctionnalités sur, euh, sur l'analyse de données terrain du, par rapport à un modèle numérique de terrain, de type des profils ou, ou autre. Alors J'essaie de passer aux prochaines diapositives, ça a l'air compliqué. Oh. La Dernière application qu'on développe, donc elle qui est sur étagère aujourd'hui. Donc elle est disponible donc, sur un site web hein, et elle est disponible aussi sur le Google Play et sur l'Apple Store. Elle permet aujourd'hui de constituer une organisation et de pouvoir structurer cette organisation en fonction d'une hiérarchie et aussi en fonction de compétences. Ensuite, suivant des modèles d'intervention, on va pouvoir notifier tout un ensemble de personnes adaptées en fait, à un événement. Donc, je vais vous présenter la vidéo juste pour, pour, pour vous faire comprendre le concept. Ah Voilà pour la présentation. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Bon. Je vois des commentaires. Ah ah ah ah ah ah ah ah. Désolé pour la l'autre version en anglais. Donc aujourd'hui elle est essentiellement utilisée par les pompiers, hein, 47 lot et le 32 donc le Gers et on commence à avoir aussi finalement le, un effet boule de neige qui est le Grand Roche qui s'intéresse à pouvoir travailler de façon collaborative avec les pompiers et pouvoir partager des informations. C'est un peu l'idée de, de la suite. Alors globalement, notre écosystème aujourd'hui, on travaille donc en open innovation avec Airbus et l'IRSN, la sécurité nucléaire. Et ensuite, on se base essentiellement sur donc, de l'open data qui vient de, de Météo France, de DataGoof, de, data de OpenAQ. On essaie au, le plus que possible de, de promouvoir en fait, les, réseaux, les réseaux qui sont participatifs, les réseaux de mesures participatifs. Et ensuite, on utilise essentiellement que des solutions libres, open source. Et donc, on les sponsorise aussi parfois et on en développe. Notre feuille de route pour la suite. On a proposé un projet aujourd'hui à la région dans lequel l'INRA est un peu mais un peu partant, et un peu fait partie. Donc ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a tout un ensemble de nouveaux types de risques environnementaux. Hein. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de risques, de... la cinématique est plus rapide, la fréquence est plus élevée, les impacts sont plus localisés aussi, la médiatisation aussi. Ça oblige aujourd'hui de repenser la façon dont on gère les risques. On est dans une ère qu'on appelle toujours en crise, c'est que les opérations de vigilance quotidienne et celles à caractère exceptionnel finalement doivent être incorporées dans un même contexte opérationnel aujourd'hui. Donc face à ces risques, on s'aperçoit que les organisations, notamment les collectivités territoriales aujourd'hui, elle cherche des solutions qui permettent d'être informée en temps réel, d'être plus réactif, plus proactif aussi, de, plus, de pouvoir collaborer avec les tierces parties, donc les services internes, les représentants de l'État. C'est un peu ce qu'on s'est aperçu, donc qu'on va mettre en œuvre avec le S1032 et le Grand Roche, de rendre les activités aussi plus transparentes. C'est important de savoir qu'est-ce qui a été fait, pouvoir mieux communiquer envers le grand public, et enfin de disponibilité, de disposer en fait d'archives, de pouvoir faire un REX pour faciliter ensuite et s'améliorer dans le temps, via de l'analyse prédictive, par exemple. C'est un projet qu'on a soumis au contrat innovation à la région Languedoc. L'idée, c'est de transformer actenmap dans un produit qui s'appellera Cassandre, avec des fonctionnalités plus avancées, un inventaire des enjeux, des données environnementales, la préparation à la réponse, de pouvoir coordonner des actions, et aussi de mobiliser les acteurs sur le terrain pour faire un retour et améliorer la préparation à la réponse via des outils d'intelligence artificielle et notamment en utilisant tout ce qui est analyse prédictive. Donc nos enjeux, nos objectifs aujourd'hui, ce sont de faire une plateforme capable de gérer différents cas d'usage, donc un plan communal de sauvegarde, la surveillance des sites industriels, des sites CVSO, ou des espaces publics, des parcs arborés, des écoles, et aussi, pourquoi pas dans le cadre de l'agriculture, on a vu que l'INRAI s'intéressait à ce sujet, donc pourquoi pas collaborer sur ces sujets-là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de modélisations qui sont utilisées. Ensuite, notre autre intérêt, c'était de participer à la numérisation des territoires, des processus de décision, c'est aussi... Euh Proposer une solution pour tous les utilisateurs potentiels, y compris ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Et c'est notre volonté aussi première de participer à la lutte contre la fracture numérique dont souffrent souvent nos territoires. Il faut, il faut, faut venir à en Ariège pour s'en rendre compte parfois. Et enfin, la valorisation du savoir-faire régional. Donc, l'idée, c'est de participer au réseau RTK Centipede, initié par l'INRAE. Pardon, j'ai oublié le E, je le rajouterai. Donc, c'est d'où les, les, les discussions avec Witfried. Et faire de la RD conjointe avec une société qui s'appelle BLA Solutions sur l'analyse prédictive. Et enfin, former les personnels à nos solutions en partenariat aujourd'hui avec une société de formation qui s'appelle IDGO. Enfin, l'idée, c'est aussi de faire de la promotion de plateformes collaboratives et pourquoi pas en créer à l'échelle des territoires via des Fab Labs ou via des, des, des moyens participatifs de, de fabrication de ces, ces réseaux-là. Voilà, donc globalement, on cherche à travailler aujourd'hui en collaboration avec diverses organisations hein, qui acceptent de faire des... surtout de travailler en R&D avec nous sur des axes métiers qui ne sont pas les nôtres et expérimenter des solutions aujourd'hui pour mieux enrichir notre, notre REX et, et améliorer nos, nos solutions. Donc aujourd'hui on travaille en partenariat donc, avec le S1047, la ville de cassin le CD31, le CD09, le SPAR, la Gascogne, le 32 et le Grand Roche. Pourquoi pas et pourquoi pas l'Inrail Voilà, j'en ai fini pour cette présentation assez rapide, j'espère avoir été dans les temps. Et je...